Monsieur Yves Boucher, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, de venir nous parler aujourd'hui de la rétroaction. Euh, vous êtes consultant en éducation, conférencier animateur en évaluation des apprentissages et chargé de cours en conscience pédagogique à l'Université de Sherbrooke. C'est bien ça. Vous avez été précédemment également un membre du comité organisateur des rencontres nationales euh, des gestionnaires de l'éducation et directeur adjoint des services éducatifs à la commission scolaire des milieux Également en directeur d'école au primaire et au secondaire, au régulier et à l'alternatif, ainsi qu'enseignant en, euh, en anglais, langue seconde et en éducation physique. D'abord, d'où vient cet intérêt et l'expertise qui est associée pour le concept de la rétroaction? Bien, je vous dirais qu'à l'évaluation en aide à l'apprentissage et à la rétroaction, euh, suis un peu tombé dans la potion magique quand j'étais petit parce que j'avais. Par directeur d'école, enseignant directeur d'école et c'est un concept dont il nous parlait souvent souvent à la maison. Ensuite, évidemment, dans ma carrière, ben, pendant une vingtaine d'années d'études, j'ai subi l'évaluation d'enseignant d'un de, bon, de tas de gens. Et ensuite, comme enseignant, je me suis mis à évaluer un paquet d'élèves. Quand j'étais directeur d'école et cadre scolaire, j'évaluais du personnel. Alors, j'ai été des deux côtés de la, de la clôture, si on veut, au niveau de l'évaluation des apprentissages. Et je vous dirais que ce concept-là, ce qui m'a frappé davantage, c'est à quel point ça vient jouer sur le sentiment de compétence et ultimement sur la réussite de l'apprenant. Ça pouvait être de moi quand j'étais étudiant ou encore de mes étudiants quand j'étais enseignant ou des enseignants quand j'étais directeur d'école. Et l'autre élément, c'est à quel point j'ai constaté à quel point les gens avaient des pratiques et des conceptions différentes de l'évaluation des apprentissages. Alors, quand j'ai eu à travailler comme directeur adjoint des services éducatifs et accompagné à ce moment-là des écoles, des équipes écoles, des cadres sur l'évaluation des apprentissages, vraiment je me suis dit il y a un besoin, il faut que ce soit un concept qui soit compris, qui soit le plus euh, cohérent possible entre ce qu'on conçoit de l'évaluation des apprentissages et après ça de l'apprentissage. Et finalement, la rétroaction comme étant l'élément moteur pour faire apprendre et pourquoi l'évaluation à l'apprentissage comme porte d'entrée euh, à l'évaluation? Euh, je vous dirais parce que s'il y a une compétence professionnelle <coughs> qui, qui a un impact qui se par l'ensemble des enseignants, parce que qu'on enseigne, peu importe à quelle catégorie d'élèves ou d'étudiants, on enseigne peu importe quelle discipline on enseigne, s'il y a une compétence qui est vraiment universelle, c'est bien celle de l'évaluation en règle à l'apprentissage et donc plus on va être efficace au niveau de la rétroaction, plus on va être efficace à faire apprendre nos élèves. Euh, plusieurs connaissent là, les derniers travaux de M. Hattie, là, oui. dans l'enseignement rendu visible et si on regarde là, à un moment donné, ils ont fait comme 150 facteurs là, en ordre décroissant d'importance sur la réussite scolaire. Et dans les premiers 14 facteurs sur 150, là, on va retrouver des éléments comme la clarté de l'enseignement, euh, la rétroaction aïe, justement, la métacognition, la relation entre élève euh, le sentiment de compétence de l'élève et l'estime le, de l'élève pour son enseignant. Et je me suis mis à réfléchir là-dessus. Et quand on pense à ce que la rétroaction, ça peut faire, bien on se dit que la rétroaction, effectivement, quand c'est bien fait, quand c'est connu, qu'on veut que l'évaluation serve à mieux faire apprendre notre étudiant, notre apprenant, adulte ou élève, peu importe, à ce moment-là, c'est évident que ça vient toucher plusieurs de ces facteurs. On peut faire d'une pierre 6 ou 7 coups, parce que quand M. Hattie divise en 150 facteurs, on comprend que c'est un peu une division artificielle hein, de, de la réalité. Quand on pose un geste, on n'est pas seulement dans la relation met élève, ou seulement dans la métacognition, ou seulement. Alors, quand on a des bonnes pratiques au niveau de la rétroaction, de la rétroaction efficace, à ce moment-là, c'est évident que ça vient faire d'une pierre plusieurs coups, mais pas plusieurs, n'importe quel coup, plusieurs coups parmi les plus importants. Alors, c'est pour ça que je pense que si, c'est un domaine euh, dans lequel on se, on, là, étant tous ceux qui gravitent autour des élèves, on se doit d'être bon, d'être compétent, parce que c'est euh, un facteur qui a des répercussions très, très grandes, non seulement sur la motivation, sur le sens de l'apprentissage, sur le sentiment de compétence, puis ultimement, sur la réussite de l'élève. Et selon vous, quelle place la rétroaction devrait-elle prendre dans le processus d'évaluation? Ben à ce moment-là, on comprend que c'est la toute première place. La toute première place parce que euh, ben si on regarde au niveau de l'esprit seulement, là, si euh, on se rappelle le titre de notre politique d'évaluation ministérielle, elle s'appelle « Être évalué pour mieux apprendre ». Alors, qu'est-ce quel, quel élément de l'évaluation des apprentissages peut faire le mieux apprendre, c'est la rétroaction. Je le dis souvent dans, dans mes ateliers, pas de rétroaction, pas d'apprentissage. L'exemple classique que je donne le plus souvent, c'est mes relents d'éducateur physique. Je donne des exemples sportifs parce que, en, en éducation physique, l'enseignant a le privilège, je dirais, d'avoir l'apprentissage visible. Ce que M. Atti essaie de faire en parlant à des enseignants qui enseignent des disciplines plus académiques, mais ben nous, on voit l'élève apprendre et on rétroagit rapidement quand on est éducateur physique. Dans cet esprit-là, il faut comprendre que lorsque je donne, par exemple, l'exemple que je donnerais, c'est dire à quelqu'un qui apprendrait le golf, il donnait deux, trois instructions et de l'envoyer frapper un panier de 100 balles. Mais sans le regarder, sans y faire de commentaires, je ne suis pas là. À partir du moment où mon apprenant revient, probablement un peu déçu parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont, qui ont été comme il faut, qu'est-ce que je peux lui dire d'autre sinon retourne en frapper encore une centaine. Après quelques fois comme ça, il va probablement se décourager, <coughs> abandonner le golf ou en tout cas avoir peu d'intérêt. Pour une matière académique, je pense qu'il faut avoir le même esprit et dire pendant les, le début d'un nouvel apprentissage, c'est la rétroaction que je vais donner à mon apprenant sur ce qu'il fait de bien, sur ce là où il y a plus de difficultés, mais les pistes d'amélioration que je vais lui donner. Donc, le regarder, apprendre et le rendre visible, ça veut dire le questionner. Dans la rétroaction, il y a le questionnement. Donc, le questionner pour savoir quel concept il utilise, comment il réfléchit, pour être capable avec lui d'améliorer son apprentissage. Et donc, au début, beaucoup, beaucoup de rétroaction. Et à un moment donné, l'apprenant est capable d'apprendre un peu plus par lui-même parce que sa petite voix derrière qui va être la, celle de l'enseignant de l'enseignant il va être capable de se donner de la rétroaction, donc de métacognition, et il aura, pas, il aura de, normalement de moins en moins besoin de la présence euh, de l'enseignant, mais parce qu'au début, je lui aurais donné beaucoup de rétroaction efficace, instantanée, pendant qu'il apprend, de sorte que, par exemple, si je reviens à mon joueur de golf, ben, il pourra retourner éventuellement frapper des balles et savoir euh, entendre la, des rétroactions qu'il a déjà eues, parce que je l'aurais regardé faire, et à ce moment-là, il pourra dire « Ah oui, c'est vrai, quand la balle a fait telle trajectoire, on m'a dit c'est parce que je faisais ça comme ça, donc pour me corriger, je devrais faire ça comme ça, en essayer d'autres. » Donc, il va être capable de mettre à cognition tranquillement et d'utiliser personnellement et de devenir un peu plus autonome dans ses apprentissages mais pas au début. Donc, au début, beaucoup, beaucoup de rétroaction, de rétroaction efficace pendant que je fais mes apprentissages et graduellement laisser aller. Alors, c'est pour ça que la, la place que ça devrait occuper en aide à l'apprentissage, c'est, je pense, la toute première. Et auriez-vous quelques conseils ou euh, éléments incontournables à considérer euh, en lien avec la rétroaction? Euh, le conseil que je pourrais peut-être donner, c'est attendu l'importance que ça a, Attendu la conception qui, que, qui devrait nous guider, c'est-à-dire que c'est le moteur de l'apprentissage, quand on en est convaincu comme enseignant, enseignante, je pense qu'il faut le dire, il faut l'expliquer à nos apprenants que lorsque on porte les, le regard, qu'on questionne, qu'on porte le regard sur ce qu'ils apprennent, il faut qu'ils soient très à l'aise en disant « c'est de l'aide à l'apprentissage ». Je ne suis pas là pour te prendre en défaut pour regarder ce qui ne va pas. Je vais le voir ce qui ne va pas, mais le but, ce n'est pas de te confronter à tes lacunes. Le but, c'est de voir ce qui va et de le reconnaître. Et aussi, le but, c'est de regarder là où il y aurait des lacunes, mais de s'aider mutuellement, parce que la rétroaction, ça permet, oui, de donner des pistes à, à l'apprenant, mais ça permet à l'enseignant aussi de s'apercevoir, est-ce que je ne devrais pas modifier telle ou telle consigne, telle ou telle façon de présenter la matière ou la, la compétence que je veux développer? Puis à ce moment-là, c'est nous deux qui devons profiter, c'est un échange au niveau de la rétroaction, pour mieux faire apprendre de ça. Que je crois très sincèrement que quand les enseignants le font, le disent, pourquoi ils font ça? Euh, les étudiants sont beaucoup plus à même d'accepter le regard de l'enseignant. Des fois, je dis à des gens, si vous vous promenez en classe, pour ceux qui, sont en, qui ont des matières plus académiques, et là, si vous voyez des étudiants cacher leurs travaux ou mettre un cartable, ce n'est pas bon signe, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ça veut donc dire que pour eux, ils ne souhaitent pas le regard de l'enseignant. Alors que quand c'est bien expliqué, autant les parents que les élèves vont prendre conscience que l'évaluation, ça a d'abord et avant tout comme but, puis la rétroaction, comme but de mieux faire apprendre. À l'occasion, il y aura des évaluations sommatives pour porter des jugements bulletins, mais 90% du temps, c'est pas là-dedans qu'on est. Et si je le dis, si je l'explique, j'ai l'impression que notre apprenant va se livrer davantage, va accepter de répondre, sans avoir peur du jugement, puis en se disant, si ce n'est pas la bonne réponse, j'aurai une rétroaction, j'aurai un autre questionnement, puis je pourrai parfaire ma compétence. Alors, je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est pour l'enseignant et l'enseignante de, de se donner une, une solide compréhension de ce que c'est et, et de la partager avec les apprenants. Et de ne pas penser qu'ils vont... Ils vont automatiquement euh, comprendre ce, ce qui se passe dans la tête de l'enseignant. Oui, l'apprentissage rendu visible de l'apprenant pour les enseignants, mais il faut aussi que ce soit visible pour l'apprenant, la conception de l'évaluation de son enseignant. Monsieur Boucher, je vous, au nom de tous les acteurs du système d'éducation québécois, je vous remercie d'avance euh, de votre généreuse contribution à, à ce dossier de la rétroaction. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.